Je suis Georges du Cameroun. Je voudrais vous présenter justement comment on monte le boîtier Wikifondi. Cela comporte trois parties. La première partie, c'est le boîtier euh, Wi-Fi. La deuxième partie, c'est la carte SD qui doit être montée dans le boîtier Wi-Fi. Et la troisième partie, c'est l'adaptateur qui est branché sur la prise électrique. Afin d'utiliser le boîtier Wikifondi, la première chose qu'il convient de faire, c'est de pouvoir insérer la SD card dans le boîtier serveur, comme ceci. Une fois le, la, la SD card montée, il s'agira maintenant de, monter la, de brancher le boîtier à la prise électrique. Ainsi... Après quoi, vous avez les voyants qui s'allument, un voyant rouge et un voyant vert. Dès que le voyant vert va se stabiliser, là, vous pourrez vous connecter au réseau local Wikifondi par Wi-Fi.